Amaru, ce sujet de l'alcoolisme est un sujet très délicat. N'est-ce pas, euh, oui. Marie, oui. Vous voyez, la semaine dernière, quand on parlait de l'acédie, euh, je m'étais dit comme ça naïvement, « bon, une fois ce thème passé, euh, année, euh, le reste de l'année, ça va rouler tout seul ». J'aurais mieux fait de jeter un petit coup d'œil au, au planning avant de dire ça. Euh, non, parce que je le dis pour, pour les autres, euh, ma première année ici, on, on parlait de, du chapelet, euh, on parlait de la sainteté, de du nouvel album de Natacha Saint-Pierre. Bon, On était sur des sujets qui étaient quand même euh, assez légers. Euh, je ne sais pas comment on en est arrivé là à monter en gamme d'un coup comme ça. Moi je vous préviens Marie, euh, je ne vais jamais réussir à suivre si ça continue comme ça. Donc l'addiction, euh, alors on a parlé de l'alcoolisme. Euh, mais ça peut être aussi beaucoup plus euh, oui, oui. général que ça, beaucoup plus sournois euh, aussi. Euh, je sais que c'est donc un sujet très délicat et euh, je sais aussi que je, je suis voilà, parfois au cœur du problème pour certaines personnes mmh. euh, qui m'en ont parlé, des personnes qui ont eu le courage de me confier bah, qu'elles étaient euh, addictes en fait, à mes chroniques. Euh, alors euh, voilà, donc, je voudrais déjà leur dire merci parce que euh, bah, ça me touche euh, d'être euh, écouté en boucle comme ça par certaines personnes, mais surtout leur dire. On va s'en sortir, voilà. <rire> on va s'en sortir. Euh, si vous souffrez de ces symptômes, et vous pouvez écouter cette chronique en boucle, ça va vous soulager. Et puis surtout, on va vous donner des vrais euh, tuyaux pour vous en sortir. Alors, il y a des critères très précis pour savoir euh, si on est addict à mes chroniques. Euh, J'ai étudié la question, euh, donc écoutez bien, prenez des notes. Euh, si vous parti. commencez à écouter euh, mes chroniques tout seul, déjà ben voilà, c'est peut-être déjà un premier critère. Au début, vous êtes entre collègues, comme ça, vous dites « Ah tiens, si on écoutait une petite chronique d'Amarou, c'est très sympa, euh, mais si vous commencez à les écouter seuls en rentrant chez vous, attention. Euh, » voilà. Si vous perdez le contrôle sur le temps que vous passez à écouter mes chroniques, c'est pareil, voilà, vous vous lancez dans une chronique, <rire> vous passez un bon moment, <rire> et, et puis une deuxième, et puis vous en achetez une troisième, vous dites « Je gère, je gère », et puis là, paf, c'est l'avalanche, vous regardez votre montre, et il est 18h, bah là, ça peut être problématique. Euh, bon, s'il est 18h, mais que vous avez commencé à écouter mes chroniques à moins 5, ça va. Euh, voilà, il faut savoir faire un peu la part des choses. Euh, si c'est un effort aussi d'arrêter euh, d'écouter mes chroniques, c'est pareil. Ça peut être problématique. Vous êtes en train d'écouter mes chroniques, il est l'heure d'aller déjeuner, mais vous préfé préférez continuer comme ça, tellement c'est brillant. Euh, Parlez-en autour de vous. Alors Amaro, je ne veux pas du tout mettre en cause euh, votre notoriété, euh, mais vous croyez vraiment qu'il y, y a des gens qui sont accros, addicts à vos chroniques Alors, vous voyez vous voyez, c'est ça le problème, Marie. C'est que, <rire> que, voilà, les, les gens autour, eh ben, on l'a dit, ils sont dans le déni hein, ou dans le jugement. Euh, mais non, tu n'es pas addict aux chroniques de ou c'est juste que tu as besoin de passer un bon moment. Hein. Et bien, si les gens, ils commencent à ouvrir les yeux euh, quand la personne se désociabilise, dé je vais y arriver, oui. ben, c'est déjà un peu trop tard. Hein. Et euh, c'est peut-être un des enjeux importants dans l'addiction, hein, c'est de ne pas rester seul, on, on, va, on va en parler, mais de rester connecté euh, aux autres, connecté au groupe, de conserver un tissu social euh, qui va pouvoir être un ciment pour se relever. Bon, après... Si vous avez vraiment un problème d'addiction avec mes chroniques, rassurez-vous, c'est peut-être très probablement qu'en fait, vous êtes juste ma maman. Eh ben, merci beaucoup Amaro.